Bonjour les astros et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques variabilistes. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un rapport d'observation d'étoiles variables utile eh bien, pour les astronomes professionnels. L'Association américaine d'observation des étoiles variables, l'AVSO, la est très active. Elle vous propose de nombreuses ressources pour participer à leur programme d'observation des étoiles variables. Alors, il y a les étoiles binaires, les... Les étoiles binaires, donc à Eclipse, les MIRA, les céphéides, les RR, l'IRAE, etc. Il y en a pour tous les goûts. L'association collecte sur son serveur des milliers d'observations d'astronomes amateurs, que ce soit des observations visuelles, photométriques ou spectrographiques. Dans cet épisode, nous allons voir comment uploader une observation visuelle sur le serveur de la AVSO. Pour cela, nous allons créer ensemble un profil utilisateur, puis demander un numéro d'identifiant personnel d'observateur et choisir une cible et uploader eh bien, une observation. Alors allons-y. Tout commence donc sur le site de l'AAVSO. Tapons AAVSO dans un moteur de recherche ou allons directement sur www.aavso.org. Nous allons immédiatement créer un compte utilisateur. Cliquons sur login en haut de la page puis sur create new account. Remplissons les champs obligatoires du formulaire. Alors l'email, Voilà. Username, c'est votre nom d'utilisateur. Je choisis Starlancer. First name, c'est le prénom, Laurent. Last name, c'est le nom, Umar. Cochons ensuite la case Je ne suis pas un robot et terminons par Create New Account. Un message de bienvenue s'affiche sur la page d'accueil du site et nous pouvons désormais fermer cette page. Le compte utilisateur a été créé et nous allons vérifier dans notre boîte email et cliquer sur le lien pour ouvrir la première connexion et ainsi choisir un mot de passe. Voilà, cliquons sur le bouton Login. Dans le champ Password, nous allons écrire notre mot de passe et le confirmer dans le second champ Confirme Password Vous pouvez ensuite compléter tranquillement le reste du formulaire si vous le désirez Personnellement, je change juste le champ Time Zone en sélectionnant Paris Cliquons sur Save pour terminer, il nous faut désormais obtenir un compte d'observateur AVSO. Ce code vous identifiera pour chacune des données d'observation que vous uploaderez sur le serveur. Alors voilà comment demander votre code. Cliquons sur mon compte en haut de n'importe quelle page.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 de se sentir investi. Pour la suite, nous allons utiliser un exemple simple. L'étoile bêta Lyrae brille et scintille dans le ciel d'été. C'est une étoile variable facile à trouver dans la constellation de la Lyre. La constellation est reconnaissable avec Vega, l'étoile la plus brillante de cette constellation, et le petit quadrilatère formé par zeta Lyrae, delta Lyrae, gamma lyrae ou sulafate et bêta lyrae également appelé chéliac. Cette dernière varie généralement de la magnitude 3,4 à la magnitude 4,4 et il lui faut environ 13 jours pour compléter son cycle, donc facile à observer dans une courte période. Voici une carte, c'est une carte de l'AVSO. Sur cette carte, nous pouvons voir les étoiles de référence qui nous serviront à déterminer la magnitude apparente de Beta Lyrae. Nous verrons dans un épisode prochain comment créer à la demande une carte sur le site de la VSO. Prenez bien le temps de jauger le ciel et efforcez-vous à déterminer une étoile de référence un peu plus brillante que Beta Lyrae et une seconde étoile de référence un peu moins brillante que Beta Lyrae. Nous allons encadrer Beta Lyrae deux jalons. Une fois votre choix de jalons effectué, nous allons déterminer, au jugé, la position de bêta Lirae entre ces deux jalons de magnitude. Pour faire cet exercice, je m'aide généralement d'un ABAC gradué en pourcentage, comme celui-ci. Je calcule ensuite la magnitude apparente avec un simple calcul qui sera magnitude minimum plus magnitude max moins magnitude minimum fois le pourcentage. Prenons un exemple concret. Nous estimons, après quelques hésitations, que la magnitude apparente de bêta Lyrae se trouve entre le jalon 32 et 44 et que bêta Lyrae est plus proche de 32 que de 44. Notez que les virgules ne sont pas écrites sur les cartes de référence. En réalité, quand on dit 32, il s'agit d'une magnitude de 3,2. Voici mon ABAC tel que je l'ai déterminé. J'ai déterminé la position de rayé à 20%. La magnitude apparente estimée sera donc de 3,2 plus 4,4 moins 3,2 fois 20 divisé par 100, égale 3,44. Une fois ce travail d'horloger terminé, notez immédiatement l'heure à la seconde près sur votre relevé. C'est important. Nous convertissons ensuite cette heure en heure GMT. Nous sommes en été et je retire deux heures à ma montre. Admettons qu'il est 22h 17 minutes 20 secondes, nous noterons sur notre relevé 20h 17 minutes 20 secondes GMT. Puis la date, bien entendu, le 3 août 2021. Maintenant, nous allons communiquer cette observation à la VSO. Nous sommes sur le site nous sommes identifiés, nous sommes connectés. Cliquons sur la section Tools and Observer Resources, puis sur WebObs. Sur la page WebObs, nous allons soumettre une observation individuelle. Dans le champ Quel type d'observation souhaitez-vous soumettre Choisissons Visual. Dans Star Identifier, tapons le nom de notre étoile, mais pas n'importe quel nom. Pour connaître la désignation AVSO de l'étoile, j'utilise d'abord Stellarium web online, pour récupérer la désignation de l'étoile dans le catalogue général. Ici, 10 lirae. Puis j'ouvre l'outil VSX en cliquant sur le lien dans la zone d'info du formulaire. Je choisis Search et je choisis ma constellation, Lyrae. Je vois le diminutif de la constellation de la Lyre qui est l y Lyre. Donc 10 Lyrae s'écrit 10 Lyre. Je lance la recherche. Le nom a v de bêta Lyrae est 000 bcd 886. Dans Date, Time of Observation, nous allons taper la date et l'heure de l'observation en suivant correctement le format indiqué. 2021 slash 08 pour le mois d'août, slash 03 pour le 3 août, slash 20 pour 20h GMT, slash 17 pour les minutes, slash 20 pour les secondes. Dans magnitude, nous notons 3,44 à l'anglaise avec un point et pas une virgule. Dans first comp star, nous allons entrer la composante minimale telle qu'elle est retranscrite sur la carte de référence de l'AVSO, la c'est-à-dire sans le point de décimale, ici 32. Dans second comp star, nous écrivons la composante maximale, c'est-à-dire 44. Dans carte ID, nous noterons le numéro d'identification de la carte de référence que nous avons utilisée pour faire l'estimation de nos deux composantes. Nous verrons dans un prochain épisode comment générer cette carte directement sur le site de la VSO. Pour cette observation, j'ai utilisé la carte X26782AGB. Je vous mets... Sous la vidéo, dans la zone de commentaire, le lien pour télécharger cette carte, si vous souhaitez faire cette observation par vous-même. Avant de soumettre notre travail, nous pouvons ajouter quelques informations sur les conditions d'observation. Si le ciel était clair, par exemple, que la lune était présente, que l'observation s'est faite au crépuscule, ou si la pollution lumineuse de la ville est forte, etc. Si le ciel est nuageux, poussiéreux, brumeux, si le signe de votre lieu d'observation est mauvais, etc. Nous cocherons à minima « magnitude of star uncertain » tant que nous ne sommes pas devenus des observateurs chevronnés. Puis, cliquons sur « Submit observation ». Un message indique que l'observation a été téléversée avec succès. Félicitations, vous venez d'entrer dans la catégorie des astronomes amateurs actifs. Dès à présent, nous pouvons voir notre contribution en bas de la page. Nous pouvons également la voir en tapant le nom de l'étoile, donc triple 0 bcd 386 dans le moteur de recherche sur la page d'accueil, puis cliquez sur « Check Recent Observation ». La liste des dernières contributions apparaît, et notre travail se trouve en général en tête de liste. Nous pouvons cliquer sur « Edit » pour modifier à détail ou rectifier une erreur de saisie. Nous pouvons également effacer le plot. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans très peu de temps car il s'agit en fait ici d'une saisie fictive pour le bien de la vidéo. Nous pouvons également voir la courbe de lumière de l'étoile et en cherchant bien, nous trouverons notre point dans la courbe. Et eh bien voilà, vous n'avez plus d'excuses pour dire que l'astronomie amateur ne sert qu'à faire de jolies photos ou de jolis dessins. Un dernier conseil pour ceux et celles qui hésitent encore, essayez et vous ne pourrez plus vous en passer. Allez, ciao, à bientôt